J'ai viens juste de terminer une conférence pour l'événement « Creative Morning », un événement qui est international, donc euh, des petites conférences matinales comme ça partout à travers le monde. Et pour le mois de décembre, mais le thème, c'était « Contexte ». J'ai beaucoup aimé cet événement-là, c'est un événement très, très sympathique. Le matin, comme ça, je ne suis pas habituée, euh, mais c'est quelque chose de particulier. Les gens sont vraiment attentifs, c'est la première chose qu'ils font euh, de la journée. Ma conférence parlait surtout des voyages comme étant un contexte pour la découverte de soi-même. Comme c'était une conférence exclusive, j'ai raté un peu mon début. <rire> Je n'étais pas tout à fait prête, mais ça, ça a amené un bon échange avec le public et ils ont compris que même si on se trompe, bien, on peut prendre une grande respiration, se relever et continuer. Les gens repartent. Comme si avait un bon sur leur corps, une couverture qui les recouvrait, une couverture confortable qui va les tenir au chaud tout au long de la journée. La vidéo va être disponible sur internet bientôt.